Oh, je galère vraiment, je crois que je vais faire appel aux pros d'Agri-Center, ça tombe bien, ils recrutent, vous me suivez Bonjour. Bonjour Géry. bienvenue chez AgriCenter. Merci. Donc moi c'est Julien, responsable technique chez agri -Senter. Merci Julien, bah, écoute, euh, j'ai entendu dire qu'Agri-Center recruté en ce moment, des techniciens, on en parle ensemble oui. allons boire à café. Merci. merci beaucoup pour le café. Je t'en prie Géry. Alors pour moi ces moments de convivialité sont hyper importants y compris dans une moissonneuse batteuse comme aujourd'hui, c'est assez original, c'est une première pour moi. Explique-moi ce que représente agri -Santer. Alors agri est une entreprise spécialisée dans la distribution et la réparation de matériel agricole, notamment sur trois marques qui sont Casih, Amazon et Grimm. Et alors sur quel périmètre exactement Alors aujourd'hui agri travaille sur quatre départements, la Somme, l'Oise, le Val d'Oise et la Seine-et-Marne. Et vous êtes combien dans l'entreprise Il y a 140 collaborateurs dans l'entreprise, euh, répartis sur 12 euh, agences différentes. Ça représente aujourd'hui environ 60 techniciens, 13 chefs d'atelier et euh, 14 apprentis. Et pour un chiffre d'affaires de Alors aujourd'hui, le chiffre d'affaires moyen annuel dagrisse en c'est 40 millions d'euros. Et alors, en ce qui concerne particulièrement le SAV aujourd'hui Donc en ce qui concerne le SAV aujourd'hui, c'est 45 véhicules d'intervention pour réaliser en moyenne 12 500 interventions par an. Nous formons nos gars, euh, enfin nos collaborateurs ateliers euh, environ à 460 jours par an pour l'ensemble des collaborateurs. Ensuite, en ce qui concerne l'atelier, on mène un plan d'investissement qui est assez conséquent. L'environnement de travail est très important pour les collaborateurs. Et alors AgriCenter recrute beaucoup en ce moment des techniciens, mais sur quel profil exactement alors De l'apprenti à la personne expérimentée. Chaque collaborateur en fonction de, de ses compétences, euh, on pourra bénéficier d'un plan de carrière au sein de notre entreprise. Enfin, en moyenne, chez nous, c'est 90% de l'effectif qui a commencé par la voie de l'apprentissage. C'est ton cas Tout à fait. tout à fait. Et aujourd'hui, ton parcours Donc Moi, j'ai démarré euh, en tant que technicien dans un atelier, euh, apprenti technicien, à l'âge de 14 ans aujourd'hui, euh, à l'âge de 27 ans, euh, j'encadre l'équipe technique à -en -Terre. Alors moi ce job de technicien m'intéresse, mais en quoi il consiste vraiment Alors c'est un métier qui nécessite euh, des compétences multiples telles que l'entretien, le diagnostic des machines, euh, la préparation des machines neuves, euh, la remise en main des clés aux clients. Enfin, L'adrénaline d'un technicien, ça va être d'aller mettre en route les machines au champ pour savoir conseiller le client, ce qui apporte généralement euh, une confiance entre le client et le technicien. Et toi, pourquoi t'aimes ton job bah, Tout d'abord parce que c'est un métier euh, passionnant. Euh, chaque jour est différent. Il euh, n'y a pas de routine. L'échange avec les collaborateurs euh, et les clients crée une, une complicité. Et alors si moi, je veux rejoindre ton équipe, quelle qualité il me faut Alors tout simplement déjà l'esprit d'équipe, euh, la passion et la persévérance. Merci Julien. Merci Jerry. Se former en mécanique, aujourd'hui chez agricenter' c'est 120 heures de formation par collaborateur soit chez un constructeur ou au quotidien via notre Agricenter School. On a toujours la banane au quotidien pour apporter le meilleur des services à nos clients essentiellement patatiers. Couteau suisse, la polyvalence et notre ADN. Les deux, du simple changement de filtre au dépannage du GPS. Julien merci beaucoup pour la découverte de ton métier. Je t'en prie de gérer ce fut un plaisir. Bon moi j'ai d'autres filiales du groupe Dubreuil à visiter, par contre vous, vous avez sans doute le profil et l'envie de rejoindre les équipes d'AgriSantaire. Postulez, quant à moi j'irai tester d'autres jobs pour vous.